Si tu viens d'un pays étranger, c'est très simple. Il suffit euh, d'inscrire sur Internet étudiant-étranger.meli.fr. Et ensuite, tu as toutes les démarches sur la page d'accueil qui sont très simples. Et une fois que tu les as remplies, tu peux bénéficier de ton attestation provisoire. Alors si vous êtes étudiant étranger ou résidez dans une collectivité d'outre-mer, vous devez demander votre affiliation à la Sécurité Sociale Française via le site dédié étudiant-étranger.amili. Euh, Vous devrez fournir un certain nombre de pièces justificatives, telles que copie de votre passeport, carte d'identité, un relevé d'identité bancaire et votre certificat de scolarité.